Je vais laisser la parole à Pasteur Émile. Pasteur Émile, il va nous aider à prier pour l'homme de Dieu. Il va également laisser ce moment entre les mains du Seigneur afin que nous puissions manger de la bonne nourriture, la nourriture qui vient de Dieu. Nous avons le Jésus de tout part. Éternel, Papa, nous avons l'homme qui nous a donné la présence de éternel pour nous élever, pour nous adorer. Zambo loco qui obomina locu, loco layo mousseu so Zambo panika kate, éternel au grand Dieu, au crémo à tapeter nos continents à pogramo. Au salignons, nos na Israël na volonté na yo. Zambo tozot fuya amour na yo, éternel au grand Dieu, fuya pensée na yo, éternel notre grand roi. Papa divin temps le kotimo continents à pogramo. Télu kenan zana l'obanom débiso tozot biga. Et le manque de tout pour le grand il va beau un Il va écouter Il grand Dieu on a commencé à transmettre tout paroles et les a des dans ma boucle. Toyo toi, te mokonzi nabou, moi, na bison, que toi, toi, toi, toi, toi à travers yé. Moi, konzi, na titi pepe on na mabou konayo. Moi, konzi, na pokam, wa niyo so toko lo kanzambé. Eskoumabiso afein kekko la pepe on toza kote pèni sa yo. Mo na Israël. Ma te leme di onyo, jesayo te mokonzi na pokam. Onyo soa distraction, onyo soa manyevra moyo. Nadou rangangon mi le temps de pepare le non puissant de choix HaMashiya. Zambé na Israël la Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. amen. Je, vais Je vais sans plus tarder laisser la place à l'homme de Dieu. Je Oui, nous sommes trop froids. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sois content quand tu es dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Abba, papa. Aidez-moi, s'il vous plaît. On peut chanter ensemble. Amen. Amen. Mon émoi est sur la dan ko limatiu kung ba Merci au bien-aimé qui avait écouté. Voilà la tête pour pouvoir faire ce euh, capot. Il y a un pied derrière et il y a l'autre pied devant. Merci et que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pendant tout ce temps, on avait essayé de parler sur. eux. Tire d'âme, j'ai parlé le but, j'ai parlé l'importance, j'ai parlé l'origine le dimanche passé et aujourd'hui, je vais maintenant entrer dans des problèmes. Amen. Amen. J'avais dit, la Tire d'âme, c'est juste un entretien où nous cherchons à découvrir des problèmes. Lorsque nous sommes dans cet entretien, c'est vrai il y a des problèmes que nous devons découvrir. Et ces problèmes-là, ça va faire de sorte que nous prions avec précision et que la délivrance aussi puisse être efficace. Je vais vous dire une chose. Vous savez, nous prions un Dieu qui est un Père très responsable. Et un Père qui est très responsable, il n'acceptera jamais qu'un enfant qui est à côté de lui puisse passer toute sa vie et dans des souffrances. Voilà pourquoi il y a des moments où il ne faut jamais dire je souffre parce que Dieu le veut. Ou je souffre parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais accepté la souffrance perpétuelle d'un enfant de Dieu. Tu peux passer dans des moments difficiles ou dans des temps difficiles. Mais toute ta vie... Tu ne peux pas vivre dans des problèmes, dans des difficultés, dans des problèmes et dans des problèmes. Si tu regardes peut-être ta vie, depuis que tu es en Europe, tu passes des moments très compliqués. Si tu fais le bilan, tu verras que les temps de bonheur dans ta vie, c'est peu par rapport au temps de joie. Je te dirai directement, ça. Ce n'est pas normal. Et je te dirais que cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans notre vie ou dans nos vies, les sources des problèmes sont beaucoup. Il y a diverses sources de problèmes dans nos vies. Et le platir d'âme nous aide à découvrir cela. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté en disant ceci. C'est important, chacun de nous, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, surtout quand tu écoutes ces messages, quand tu rentres chez toi à la maison, fais l'examen de conscience, répare des choses et tu verras beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu dis Amen, j'ai continué. Amen. Aujourd'hui, les premier problèmes nous voulons commencer avec ça nous allons dire c'est le pardon Alléluia c'est le pardon c'est le pardon c'est le pardon ben, je te dirai tout de suite que il y a beaucoup de personnes dans la vie leur source de problèmes ou leur malheur ne vient pas des sorciers, ne vient pas des démons, ne vient non plus de la famille. Mais leur source de problèmes, ça se trouve dans les domaines du pardon. Quand je parle de pardon, cela veut dire une personne qui est capable de pardonner, et une personne est capable aussi de demander pardon. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et c'est des choses rétroverses ou aller-retour, demander et pardonner, ça peut être l'une des choses qui peut être la source des malheurs de ta vie. Vous savez, les pardon, c'est juste un ressentiment ou que un amertume que quelqu'un peut sentir pour l'autre ou pour une personne. Cela veut dire, une personne te fait du mal, au détour de toi, au lieu de le condamner ou de lui parler mal, tu sens dans ton cœur tristesse et tu te sens obligé à dire « Je te pardonne. » Ou quelqu'un vient vers toi, tellement qu'il t'a fait vraiment du mal. Lorsqu'il vient vers toi, il te demande pardon, tu as aussi la facilité de lui pardonner. Et vous savez, nous, en tant que les chrétiens, les problèmes des pardon, ça nous bloque beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'envie les païens. Il y a d'autres qui disent même que pourquoi moi je viens à l'église tous les jours et j'ai pris beaucoup. Les choses ne changent pas dans ma vie, mais les personnes qui ne pas, ces personnes et priva, il ne pas, ils ne vivent pas dans les principes de Dieu. Toi, pour que tu puisses vivre les bénédictions venant de Dieu, tu dois être dans les principes de Dieu et tu dois faire très attention dans tes agissements. Parce que Dieu reste dans ses principes avant de pouvoir bénir quelqu'un. J'ai au moins quatre versets que nous allons lire. Après, nous allons avancer petit à petit. Ouvrons premièrement les livres de Matthieu, chapitre 5. Si on peut passer à ça très vite pour que nous soyons rapides. Matthieu 5, verset 21 à 24. L'autre, il prend Matthieu, chapitre 6, 15, à 14 à 15. Et l'autre, il prend 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. Tu trouves, tu lis avec nous rapidement. Matthieu chapitre 5, 21 à 24. Matthieu chapitre 5, 21 à 24. Oh, On nom la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être fini par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque pardon, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son, son frère mérite d'être fini par le juge que celui qui dira à son frère Raka. mérite d'être fini par les ça n'est et que celui qui lui dira Insensé, mérite d'être fini par le fait de la haine. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là -la ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Matthieu 6, 14 à 15. 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. Si un Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il ait son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Et nous avons et nous avons depuis ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Prenons place dans Jésus. Qu'est-ce que c'est lui qui aime pas son frère et il dit que j'aime Dieu, la Bible dit directement que cette personne s'était montée. Comment tu peux aimer une personne que tu ne vois pas? Mais par contre, la personne que toi, tu vois, tu ne l'aimes pas. Matthieu a dit ceci. Si tu n'arrives pas à pardonner ton frère, Dieu aussi ne te pardonnera hein, jamais. Voilà pourquoi nous devons régler ces problèmes de pardon dans nos vies. Il y a d'autres personnes quand tu dois parler ou tu entres dans l'entretien avec lui dans le girard. Ce n'est pas une personne qui est impidique. Ce n'est pas une personne qui vole les choses des gens. Ce n'est pas une personne qui insulte d'autres personnes. Mais c'est une personne qui a la haine dans son cœur. C'est une personne qui garde les choses dans son cœur. Et lorsque il garde les choses dans ton cœur, il a l'impossibilité de pardonner son frère ni de pardonner sa sœur. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre des Matthieu. Si tu viens pour adorer ou pour déposer ton offrande dans la maison de Dieu, tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère. Pose d'abord ton offrande à côté. Va arranger ton problème avec ton frère et quand tu viendras, tu peux très bien offrir à Dieu. Car l'offrande est un acte d'amour et d'adoration. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen? Vous savez, lorsque nous trouvons quelqu'un qui est dans les problèmes de pardon, tu verras cette personne, il peut avoir la haine dans son cœur. Cette personne, il peut avoir la jalousie dans son cœur. La médisance est dans son cœur. Le même personne-là, il peut avoir les, les différences avec les uns et les autres. Écoutez, dans le même problème, il y a des personnes qui devaient demander pardon à Dieu parce qu'à plusieurs reprises, ils ont promis Dieu des choses, mais ils jamais réalisé cela. Et non seulement à Dieu, tu t'es rencontré avec une femme ou avec un homme Tu lui as donné sa parole, ta parole plutôt. Je resterai avec toi. Toute ma vie, je vais passer avec toi. Au bout d'un moment, tu vas abandonner cette personne et tu vas aller faire ta vie et Personne, il va rester avec les choses dans le cœur. Partout où toi tu marches, partout où la personne marche, il a ton nom dans sa bouche. Il m'a fait ceci. Ma vie est devenue ceci à cause de lui. Ma vie est devenue cela à cause de lui. Ma vie est devenue ceci, ceci à cause de lui. Il m'avait vraiment promis de rester avec moi. On avait tout fait. Mais finalement, il m'a abandonné. As-tu pas un tel problème dans ta vie Écoutez. La Kirda nous aide à régler beaucoup de choses. Tu peux être d'accord avec moi. Lorsque tu fais quelqu'un du mal et que tu n'as jamais tenu compte de réparer ces problèmes-là, en disant que non, cette personne a été blessée pour moi vais les chercher. Je vais lui demander pardon. Écoutez, je vais te dire une chose. Le pardon n'est pas complet sans la confession. Et la confession n'est pas complet sans le pardon. Ces deux choses marchent ensemble. Cela veut dire quand je demande pardon, je dois confesser à la personne les choses que je lui avais faites. C'est vrai je t'avais blessé, je t'avais fait du mal. Regardez-moi, j'ai pensé ceci ou cela. Mais sincèrement, du fond de mon cœur, je te demande pardon. Ne laissez pas la personne à côté, celui que toi tu as fait du mal. Tu viens vers Dieu en disant que Seigneur pardonne-moi. Cette personne est en vie. Cette personne vit encore. Et c'est cette personne que tu avais blessée, tu n'avais pas blessé Dieu. Tu avais blessé un humain, mais tu n'arrives pas à chercher cette personne. Tu n'arrives pas à, à, à, à, à, à réparer avec cette personne, mais tu fais un demi-tour, tu viens vers Dieu pour demander pardon. Écoutez, avec l'assurance de 100%, je te dirais que tu n'as pas encore reçu ce pardon-là. fois les choses ne marchent pas bien dans ta vie, non parce qu'il y a des sorciers derrière toi. Non parce que Dieu a dit que tu passes les moments des épreuves. Non parce que il y avait que des gens qui étaient ensemble et ils sont en train de te combattre. Écoutez, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi je vous avais dit dès le début. Écoutez, personne, ils peuvent prendre la délivrance, rien que lorsqu'ils ne reconnaissent leurs problèmes, ils arrangent ça sans la prière, cette personne peut être délivrée. Écoutez, la prière, la prière, la prière seule ne fait pas tout. Il y a des choses qui doivent être accompagnées avec la prière pour que tu puisses trouver ta délivrance. Dis-moi un amen qui veut lancer. Amen. Écoutez, il y a un autre problème de Vous avez fait business avec quelqu'un. Toi, tu prends l'argent de la personne, des fois, cette personne comptait beaucoup sur cet argent-là. Tu peux prendre l'argent de la personne, tu wow, t'es parti. Des fois, tu es amérant. Des fois, tu changes la vie. Des fois, tu fais. Tu, tu vas dans quelque part dans la vie. Tu peux devenir aussi parce que, tu peux devenir chantre, quelqu'un qui sert Dieu. Librement. Les gens te voient, ils disent, mais celui-là, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. lorsque Lorsqu'il prie le cœur de personne, il touche. que vous voyez quelque part il avait blessé un cœur et ce cœur la crie chaque jour frère tu vivras tout ton, ton temps dans la malédiction tant que tu ne chercheras pas à réparer cela même en. tu subiras les conséquences de la personne qui plaît tout le temps pour ta vie. Ouais, si nous avons dans nos églises des chrétiens malheurés, c'est à cause de ces problèmes. Nous voyons des gens dans leur apparence, mais finalement, ce sont des acteurs qui ont commis des choses que Dieu n'a jamais été d'accord avec eux. Libre dans ta vie complètement, tu as besoin qu'on te dise ces choses. Lorsque tu vas comprendre ces choses, tu iras chercher la personne que tu avais blessé. parce que ta prière est arrêtée quelque part. Les jours où toi tu vas réparer la chose, ta prière ira avec une vitesse extraordinaire Amen. et ta délivrance viendra. Écoutez, la vie chrétienne ne donne pas l'accès de tout faire. Au contraire, la vie chrétienne nous empêche à ne pas faire beaucoup de choses. Les gens que nous envions qui sont dehors, ce sont des personnes qui sont des ignorants et nous, en tant qu'enfants de Dieu on ne peut pas être des ignorants Amen. mais nous venons à l'église et tu verras une personne il est conscient qu'il doit réparer des choses il donne le temps en venant ici à entrer dans les en Dieu. il donne le temps à chercher Dieu dans des chaînes Or ton problème ne se trouve pas dans des gènes ni dans les prière. Ton problème est de chercher quelqu'un, de parler avec lui, de lui dire « Je reconnais ce que je t'avais fait, pardonne-moi. » En ce moment-là, si ton pardon est sincère, même si la personne ne te pardonne pas, Dieu qui sait pardonner les gens, Dieu te pardonnera. Mais ton problème, donc, tu dois d'abord faire les démarches. Dieu regardera ta volonté que tu as pour pouvoir réparer la chose. Frère, Ce qui est triste au jour d'aujourd'hui, quand nous écoutons les gens parler de la délivrance, tu peux avoir des foules. Et dans des foules-là, ils vont juste écouter des choses mais ces gens-là, ils n'auront pas la délivrance Parce que dans leur vie, il y a des choses qui sont cassées intérieurement et que personne n'a peut réparé. Et il y a des choses, ce n'est pas le pasteur qui va réparer ça à sa à la place. Ce n'est pas un responsable, c'est à toi de prendre conscience et d'aller chercher la personne. Après. Vous savez, que ça soit le fait, que ça soit les promesses, tu promets quelqu'un quelque chose, tu l'as assuré, je vais les faire, on va les faire ensemble, surtout dans les domaines des fiançailles. tu peux t'appeler peut-être, je ne sais pas, 8 ans, 7 ans, 9 ans avec une personne, les promets des choses, mais après tu lui diras, je ne suis plus convaincu. Et cette personne-là, des fois, il a passé tout son temps à te croire de tout ce que tu lui disais. Alléluia. L'argent. La personne, il a mis confiance en toi. Il sait que la chose que je vais faire, je vais avoir l'argent de cette personne. Au bout d'un moment, tu ne veux plus. Vous savez ce que la Bible a dit Vaut mieux de ne pas faire un lieu, mais de le faire sans pourtant. Sans pourtant la l'accomplir. Nous sommes ensorcelés par des personnes que nous ignorons. Ces personnes-là, des fois, ne font pas partie de nos familles. Seulement parce qu'on avait fait les alliances avec ces personnes-là, des paroles de vœux. Et ces personnes-là, ils ont eu les accès à prononcer des choses qui peuvent impacter nos vies et détruire nos vies. Est-ce que tu ne pas dans cette situation? Vous savez, ce qui est dur est très compliqué. Lorsqu'elle dit promet, des choses pour faire pour Dieu, mais tu ne Lorsqu'elle dit promet, je vais faire ceci. Je vais acheter ceci pour Dieu. Tu ne le fais jamais. Dieu n'oublie jamais. La même chose, le diable aussi n'oublie jamais. Voilà pourquoi, si tu as eu déjà la grâce de passer ou d'assister les délivrances, pendant les délivrances, tu peux écouter un démon parler dans la vie de quelqu'un. Il peut te rappeler les choses qui a tiré fait de tes mains hier plutôt, en te disant que toi hier tu étais marché ceci ceci ceci et aujourd'hui tu viens pour me donner l'ordre. Vous savez pourquoi? Parce que à tant qu'un enfant de Dieu pour avancer dans la délivrance ou pour délivrer quelqu'un toi-même, tu dois trouver la délivrance. Tu dis Amen, j'aime Alléluia. Les pardon, c'est un grand problème que nous ignorons dans nos églises. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner les uns et les autres, c'est dans les églises. Tu verras dans le même Église, les gens ont des problèmes, mais ils n'arrivent pas à pardonner l'un et à l'autre et de continuer à marcher ensemble comme avant. Or, s'il si y a des endroits que les gens doivent être avec beaucoup de complicité, c'est dans pour l'Église. Pourquoi Jésus a dit Aimez-vous les uns et les autres En cela, les païens reconnaîtront que vous êtes mes fils. Pourquoi, lorsqu'on voit les gens dans l'Église, on suppose que ce sont des personnes de l'amour Mais la haine est entrée dans l'église. La jalousie est entrée dans l'église. Les problèmes très profonds est entré dans l'église. Comment pouvons-nous vivre une vraie délivrance dans l'église de Dieu? Nous prions, mais Dieu ne voit pas comment cette personne, je vais aimer. Il regarde dans ton cœur. Tu as des problèmes avec ton propre frère que tu pries avec lui. Il regarde dans ton cœur. Tu as des problèmes avec ta propre sœur que tu pries avec lui. Et tu n'arrives même pas à lui approcher en disant que je reconnais ce que je te fais. Pardonne-moi. On doit savoir à donner pardon. Et on doit savoir aussi à recevoir un pardon. Écoutez, les pardons ferment la porte des bénédictions. Manque de pardonner, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Si tu ne sais pas donner le pardon ou recevoir le pardon, mais la main de dieu tu peux prier longtemps tu avais un problème avec une personne ça fait longtemps ça fait tellement longtemps mais tu n'arrives pas à de cette personne une fois pensé avec cette personne tu ne pardonneras jamais mais écoutez si ton problème ça se trouve dans le pardon et on les fait cherche des personnes arrange tes choses et avance avec Dieu il y aura personne qui ne pouvait t'empêcher lorsque tu auras arrangé ces problèmes là je sais ma paix Tu si te retrouves dans, dans chaque problème que je vais citer ici. Mais commencez déjà aujourd'hui à penser avec qui j'ai un problème. Est-ce que quelque part d'où tu viens? laisser quelqu'un. Et est-ce que cette personne ne plairait pas chaque jour dans ton nom? pense tu que Dieu est injuste hein, de te laisser venir à l'église chaque jour tranquillement pendant que l'autre il souffre à cause de toi? Écoutez, Dieu ne fait jamais l'exception de personne. Dieu est juste, Dieu restera juste. On doit être capable <rire> à changer des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je fais quelques réunions choses. La terre principale, c'est toi. Tu peux décider changer et tu peux décider à rester comme tu es mais il faut savoir tout ce que nous faisons sur terre les conséquences nous suivent d'une manière ou d'une manière ça peut te suivre maintenant ça peut te suivre après mais des choses, la TIRGAM va t'aider. Lorsque tu regarderas vraiment très bien ta vie, tu découvres qu'il y a un problème de pardon. Prends la facilité je cela, Je vais partager trois ou quatre choses. Au niveau de la famille, Tu peux avoir aussi des problèmes de mal. Il y a des frères ou des soeurs que toi tu as retenus dans ton cœur et tu n'as jamais accepté de leur pardonner. Des fois avec tes propres parents. Vous savez, je vis des enfants qui ont pris l'audace de tabasser leurs propres parents, de parler mal dans la vie de leurs propres parents. Et ces personnes-là, au lieu de demander pardon à leurs parents, ils laissent passer les choses comme ça. Des fois, ils commencent à parler normalement avec leurs parents. Écoutez, je vais vous dire une chose. À chaque fois, ton père ou ta mère, Reste dans un coin tranquillement. Une fois, il pense ou elle pense que ah, c'est elle ou c'est il qui m'avait vraiment fait comme ça. Que Dieu me pardonne seulement. C'est ton parent maintenant qui commence à demander pardon à Dieu pour toi. Mais des fois tu parles bien avec ses parents-là. Des fois tu lui envoies aussi l'argent. Mais il y, a, il y a un moment où tu avais des... déconné. Je peux dire tu déconné à ses parents-là. Écoutez, l'homme restera l'homme. À part la chrétienté que nous avons, nous avons un côté de faiblesse. Et ce qui peut épargner c'est le mot qu'on appelle le pardon si tu sais demander pardon cela signifie hein, la personne a reconnu son erreur maintenant il vient hein, il est confesse et il demande hein, pardon même Dieu dans le ciel il verra que tu as pris, tu as fait cette démarches pour demander pardon tu peux les envoyer l'argent tu peux acheter une parcelle pour habiter. Mais dans la vie d'une personne, il y a des moments où nous restons silencieux et nous pensons à des choses qui sont passées. Et si cette chose-là n'a pas été réparée, c'est là qui peut être ta malédiction de tout ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Il ne peut pas être aussi ton parent. Vous savez, si tu lis dans la Bible, Exode a parlé de cela, 22. Elle faisait 6 aussi à parler de cela. La Bible dit hein, tu dois honorer tes parents. C'est le premier commandement est attaché avec une promesse. Si tu veux vivre longtemps dans la vie, tu dois à savoir. Comment respecter et honorer tes parents? Peu importe le niveau où tu peux être, Qui n'as pas le droit d'humilier, d'insulter, de, de lever les voix devant ta, ton papa ou ta maman. Tu n'as pas le droit. À chaque fois, il ou elle va commencer à penser de cela. Dans ton côté, c'est toute une malédiction. Sans pourtant qu'elle prononce que j'ai maudit cet enfant-là parce qu'elle m'a fait ceci. Non. Elle, elle ne va pas prononcer parce qu'elle dit son fils. Mais la parole va te suivre parce que la Bible dit que tu dois l'honorer. Voilà pourquoi, à tant qu'un chrétien, en ah, ignorant toutes ces choses, on est en train de passer dans des moments compliqués. Pasteur prie pour moi. Pasteur, il prie. Au lieu que les choses changent, les choses ne changeraient jamais. Pasteur, il regarde de gauche à droite, ah, « Pourquoi les choses ne changent pas ?»« Bon, que c'est vrai, on va maintenant gêner. » On gêne. Au lieu que Dieu opère, les choses ne changeraient jamais. Surtout si tu es quelqu'un qui a un cœur dur, tu n'as pas la capacité de faire sortir des choses, ouais, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie. Tu dis Amen, j'avance. 1 Timothée chapitre 5, 17. Où va-t-il, soit Hébreu 13-17. Pour ceux qui écrivent 1 Samuel 24 et 6, acte des Apôtres 23-5, on lit 1 Timothée 5-17, Hébreu 13-17. Pour ceux qui écrivent 1 Samuel 24 et 6, acte des Apôtres 23-5. Timothée 5, 17, nous disons 21. Amen. Et les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé des vrais? Chapitre 13, 17. Hébreu. 17 et s'il vous plaît. 17, un conducteur et ayez pourrez de la différence. Car il veille sur vos âmes, comme le devant comme le devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'il ne fasse avec moi, et non génissant, ce qui, qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Ah, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi Voilà, j'ai cette année, ce Écoutez, ces choses, ça peut se sembler sans importance, mais ces choses. Pourra beaucoup dans ton parcours, dans ta vie. Nous venons à l'église, nous prions, mais nous ignorons beaucoup de choses qui peuvent nous bloquer de ne pas avancer, même que nous sommes dans l'église et nous prions Dieu. La deuxième des choses, c'est le pardon au niveau de l'église. Tu peux avoir aussi les problèmes de pardon dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Vous savez, souvent, nous critiquons les serviteurs de Dieu. Nous critiquons nos responsables. Nous critiquons nos pasteurs. Et c'est le même responsable, c'est le même pasteur. va rendre compte un jour des Dieu de ton âme, de ta vie. Il est le responsable de ta vie spirituelle. Mais la seule chose que toi tu fais, parlez mal derrière son dos, critiquer. Des fois, il y a des choses qu'il ne connaît même pas. toi tu fais que juger mal mais lorsque tu finiras de juger tu termineras de juger des fois tu te racontes avec lui vous parle aussi bien des fois tu as aussi un problème tu lui confies aussi un problème il prie encore pour toi quelle ignorance on doit avoir une humilité d'approcher nos responsables, d'approcher nos frères ou nos sœurs, en lui disant que j'avais fait ceci dans l'ignorance, même si tu n'avais pas écouté ou tu n'avais pas dit, mais Dieu avait dit ça. Je te demandais, hein, pardon. Alléluia j'avais dit, j'avais dit à un enfant le tu vois le même main qui s'impose sur ta tête pour te bénir. c'est le même main qui était transformer cela à une malédiction c'est Dieu qui avait pris Saul il a mis Saul comme roi et c'est Dieu qui prend le mauvais esprit pour remettre dans la vie de Saoul. Lisez bien la Bible. La Bible dit que le mauvais esprit de Dieu est entré en Saoul. Nous devons savoir ce que nous pouvons dire dans nos bouches. Écoutez, je vous parle. Des pasteurs ou des responsables de maudit sont propres fidèles, ça ne va pas marcher. Jésus n'était pas mort sur la croix pour la malédiction. Celui qui cherchera à te maudire dans le nom de Jésus ne marchera jamais. Jésus n'est pas, pas mort pour que tu maudisses quelqu'un. Lui-même était déjà maudit sur la croix. Mais si nous allons vers les principes bibliques, c'est par là que nos conséquences nous suivent sans pourtant qu'elle les concerne puisse à prononcer une parole est-ce que tu peux dire Amen écoutez si tu as la connaissance de la parole de Dieu il y a d'autres choses qui vont commencer à préférer à rester silence que de parler pour bénéficier une malédiction dans ta vie les concernés n'est pas obligé de prononcer une parole. Mais si tu es un chrétien, comme Dieu, c'est Dieu de principe, les principes de Dieu viendra vers toi comme une conséquence de ce que toi tu es en train de faire sur ton responsable. Imaginez, je vais te donner un exemple. Ton pasteur, fatigué. On a la maison de toi à des heures du matin. On a quand même la prière, la paix fait des tout lumière, les portes, Mais il est quand même arrivé dans les tables de l'univers de 30 minutes, 40 minutes. Et toi, tu l'attaques. Tu sais même pas pourquoi il est là, c'est un là, mais tu l'attaques quand même. Au lieu que lui, il prend connaissance, il n'a pas aussi pris connaissance que tu l'avais attaqué. Bien, comment il va prononcer les paroles cette toi Il va bien prononcer. Nous marchons devant cette parole et nous marchons derrière cette parole. Nous nous sommes incommunis. Voilà pourquoi, souvent, moi, quand tu viens vers moi avec des histoires de pasteur, je te dirai j'en ai pas besoin. Tu sais pourquoi Parce que j'ai la connaissance de cette parole. Okay. il n'y a rien qui dépasse la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu te mettra un cadenas dans ta bouche. La connaissance de la parole de Dieu te mettra un vrai dans tes pieds. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas vivre sur le malédiction et les malédictions. Quand tu as un problème, je vais prier je vais imposer le mains. J'ai censé d'être guéri. Sincèrement, un jour, je me suis posé des questions. Vous savez, il y a des situations que je priais ici à l'église. Je vois que la chose n'a pas changé. J'ai reçu d'autres personnes en dehors de l'église. J'ai pris pour cette personne dans le même problème que mon fils ou ma fille de l'église avait. Ça marchait directement et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Frère, arrangeons notre façon de marcher avec Dieu. Ayons l'humilité. Prenons conscience lorsque nous commettons un acte qui peut nous tirer le malheur réparons-les dans les pardons rapidement. Moïse n'était pas là. Myriam et son frère, ils ont commencé à critiquer Moïse. Jésus-même, conscient que ces jours-là, pasteur, lorsque Moïse a vu son frère et sa sœur dans le prix, il a dit, oh, « Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous êtes frappé du lèvre Vous avez fait quoi Finalement, Moïse n'était pas là, Moïse n'était pas là. Moïse était inconscient de ça. Mais partout où nous disons des choses et nous déclarons des choses, pour nos responsables et pour nos pasteurs, Dieu voit tout. nous tombons ces choses ton pasteur il prie pour que toi tu sois béni finalement c'est toi même qui mets des barrages des blocages sans pourtant qu'il sache lui là-bas il prie seigneur bénis les bénis les bénis les c'est que sa vie change bénis les finalement toi même tu es le sorcier de ta vie tu viens avec des barrages les pasteurs se posent des questions mais pourquoi sa vie ne change pas pourquoi il n'est pas béni pourquoi il n'y a, a pas il y a pas l'avancement mais pourquoi j'ai pris pour lui même pourquoi Or, c'est toi-même qui es le sorcier de ton problème. Ouais, écoutez. La quire, là, de cette Toi, tu vas penser que non. Parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Tu vas commencer à prier pour ces problèmes-là. Non, ce n'est pas ça, les problèmes. Les problèmes, hein? Dieu t'attend d'approcher ces frères-là ou cette sœur-là. Je vous parle plus des responsables parce qu'on est plus de victimes. Mais vous savez, dans l'église, il peut y avoir des personnes, lorsqu'ils te regardent, ils voient que ta situation ne va pas bien. Peut-être qu'il est au courant qu'il cherche quelque chose, mais la chose ne vient pas. Et cette personne-là, il va porter la charge de ton problème dans ses prières commencer à prier. Et toi, c'est que tu fais dans la vie de cette personne, critiquer, insulter, parler mal derrière cette personne. Il n'y aura rien qui va changer. Est-ce que vous voyez comment nous sommes des signes Écoutez, la délivrance n'est hein, pas forcément passée habitants en priant pour quelqu'un. La délivrance, c'est découvrir les problèmes et prier. La délivrance, c'est confesser ce que tu as dans ton cœur et prier. C'est par là que tu peux voir la délivrance de ton problème. La Bible dit. Vous devez considérer vos serviteurs. Vous devez considérer vos responsables. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils font quelque chose pour vous, qu'ils ne le fassent pas avec un contre -guerre. La Bible dit parce que cela ne sera pas une bénédiction pour vous. Imagine une personne. J'ai vu des personnes. 15 ans, 16 ans, 17 ans après, ils ne tombent jamais enceinte. J'ai fait la prière de 5-10 minutes après un mois, et ils ne tombent enceinte. J'ai vu des personnes dans des cas de maladie, on a prié direct. Maintenant, quand tu viens à l'église, il y a quelqu'un qui a un problème, tu pries. Tu vois que les problèmes persistent. Tu dis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Chercher, arranger les problèmes, tu peux dire, Amen. Ah. Au niveau du travail, vous savez, la Bible dit chercher la terre avec tous. non seulement à l'église, et voilà où tu travailles, il y a des personnes que tu parles avec eux. Non parce qu'ils t'ont fait du mal, mais parce que c'est toi qui l'avais fait du mal. Et tu n'arrives pas à dire à cette personne Frère, j'étais blessé, pardonne-moi. Tu n'arrives pas. Mais lorsque tu vas venir ici à l'église, Cherche la masse de Dieu. Mais en dehors de l'église, tu as laissé un problème. Tu as laissé un problème en dehors de l'église. Frère, ouais. ayons l'habitude d'arranger les problèmes partout où nous sommes. Et rien n'empêche la bénédiction à arriver dans ta vie. Tout ce que nous vivons dans nos vies, ce n'est pas parce que le diable est derrière nous, mais c'est parce que les conséquences de la parole de Dieu sont derrière nous. Et ce ne sont pas les païens qui doivent connaître toutes ces choses. Les enfants des Dieu qui doivent connaître toutes ces choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah, Soyons oui. ici, laissez la distraction. Les amis, que nous marchons avec. Peut-être cet ami-là, lorsque tu te réussis qu'il était là, Lorsque tu souffrais, c'est lui qui venait souvent. C'est cet ami-là et cet ami-là. Même le travail que tu as maintenant, c'est lui qui t'avait pris dans les mains. Il t'a amené. Il avait menti des choses chez son chef pour que toi tu entres dans le travail. Et la première personne qui a commencé à détruire la vie de cet ami-là, c'est toi. Que Dieu est un juste de te laisser comme ça. Pendant que cet ami l'a perdu, il a perdu le même travail qu'il t'avait donné, et il a, perdu, il a perdu ça à cause de toi. Et là où il est, il va commencer à se lamenter sur ton nom. Toi, tu viens ici à l'église et cherches Dieu. Tu viens ici à l'église, tu pries. Mais tu verras, les choses ne vont pas changer. Les problèmes ne sont pas les sorciers de ta famille. Les problèmes ne sont pas dans l'église. Les problèmes ne sont pas, je ne sais pas où. Mais les problèmes, ça s'étouffe ailleurs ah, avec cette personne-là. Il t'aimait beaucoup. Il t'a soutenu beaucoup. Et toi, tu as détruit sa vie. Écoutez, Dieu ne fait pas l'exception de personne. Dieu peut utiliser un païen pour t'aider. Ne pensez pas que parce que toi, tu viens à l'église chaque jour, tu as le droit de détruire ces païens-là dans ses propres droits. Écoutez, tu auras des conséquences derrière ça. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Tu dois être content de, de, de ces messages. Tu sais pourquoi Parce que ces messages est en train de t'ouvrir les yeux. De quoi faire pour pouvoir avancer dans ta vie et bénéficier de la bénédiction Je peux te dire que dans ces messages, tout le monde va se retourner. Des fois, ils disent, parce il ne parle pas. doit comprendre échanger et changer les choses. L'objectif est d'être béni et être épanoui en tant que chrétien. On ne peut pas rester des chrétiens avec des Bibles, mais des chrétiens malheureux. Parce que nous refusons à écouter d'autres choses et nous refusons à réparer d'autres choses. Merci, tu ne peux pas écouter ça. Moi, j'ai été étiré. Nous devons être bien, même avec nos frères et sœurs de l'Église. J'ai vais vous dire une chose qui va faire. On peut se réunir ensemble, je et prier. Mais lorsque il y a des indifférences parmi nous, Dieu ne pas avec. On ne verra pas la main de Dieu. C'est qui a la conscience de ces choses et prendra le premier, le devant. a commencé à réparer chaque erreur qu'il avait fait pour l'autre. Tu prends d'abord conscience en disant que ah, j'avais blessé mon frère. Et quand tu viens aussi pour demander pardon, viens avec humilité. Immunis-toi, ça va rien changer. Parce que je t'avais blessé. J'ai reconnaissé là. Par ta Pasteur, je sais que je savais mal parler, mais pardonne-moi seulement. Ouais. Amen. Nous souffrons, mais dans l'église, nous souffrons, mais soi-disant dans la présence de Dieu, nous souffrons, mais en étant prié. Vous savez quel sacrifice que tu as fait pour ceux qui, ceux qui ont venu ici 5 h pour que nous commencions à prier. Et c'est quel sacrifice que tu as fait. Et il y a celles-là qui ont commencé d'abord à marcher, à prier, et en arrivant dans un arrêt de 10, quand lui ça a commencé, il des, des chiens. Comme frère Moïse, il a commencé de chez lui là-bas à prier. Jusqu'ici pour bénéficier. Regarde un peu les sacrifices qu'il a faits. Et une telle personne, hein, il a un problème avec quelqu'un et ce problème-là les bloque pour ne pas avoir la bénédiction. Et il est conscient, mais il ne veut pas arranger ce problème-là. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Les choses les que tu es venu chercher. Pourquoi? Parce que ton propre orgueil t'empêche de te demander pardon ou de reconnaître ce que tu as fait à l'autre, mais tu préfères de venir ici prier. Reste dormir, quoi? Dors jusqu'à midi, parce que ta prière n'aura pas des effets. La Bible dit, si tu reconnais que j'ai un problème avec quelqu'un, dépose ton offrande. Allez d'abord arranger ton problème et viens maintenant offrir hein, à Dieu. Écoutez, même si tu vas me dire « parce que moi je donne toi pour être béni, tu es un monteur. » Tout le monde qui vient à l'église nous venons pour être béni, nous venons pour être stable, nous venons pour être bien dans la vie. Et nous savons que un jour nous irons hein, au ciel. Si tu me dis non, parce que moi je viens seulement ici pour qu'un jour j'entre au ciel. Dieu aime vraiment terre. Il y a un quête en mène. Les problèmes que nos pères ou d'autres pères parce que moi je ne suis pas comme ça. Qui voit son fils souffrir et qui s'en fout. Dieu n'est pas comme ça. Dieu c'est un père responsable. Quand je vous dis responsable, responsable. Voilà pourquoi il a mis ce message devant toi. Est-ce qu'il y a un problème de pardon avec quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a rien d'arranger avec quelqu'un? Écoutez, je vais te donner un astuce. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à prix, tu peux arranger les choses. Et samedi à cinq parce que tu viendras, tu à Dieu, avec sincérité, et tu te béniras. Maintenant, quand tu vas sortir d'ici, pense à qui je dois réparer. Il y a des personnes qui ne sont pas moi. Moi, j'ai une contipation. Je dis ça tout le temps. Je pense la deuxième ou la troisième fois que j'étais parti à Kinshasa, j'ai voulu retourner ici. J'ai commencé à préparer mes affaires. Il y a mon temps, le troisième de la famille, il n'était pas au courant pour que je retourne. Ma maman était dans ma chambre et la sortie. Il m'a dit Tu veux partir, tu n'as pas dit à ton frère dit maman je ne suis pas venu pour toi je suis venu pour toi et j'ai regardé la vie de ma maman elle était touchée elle était tellement touchée de m'écouter parler ses paroles et ça ça restait une préoccupation dans mon cœur jusqu'aujourd'hui et parce que j'avais oh, entendu ma précieuse vie ma maman j'ai toujours dit, pardonne moi, parce qu'il et quand tu connais la parole de Dieu, tu auras la facilité de réparer les choses. Écoutez, il y a des personnes dans la vie, ils te font plusieurs fois du mal. Tu n'es pas obligé de rester toujours avec eux. Tu leur pardonnes et vous restez bien. Est-ce que tu veux dire Amen Si vous regardez dans la Bible, dans les livres, je pense que c'est intéressant ici, La Bible nous dit même, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, même un autre, je ne le connais pas. C'est la Bible qui le dit. Mais si une personne est devenue comme une pierre d'achoppement à côté de toi, tu ne dois pas avoir le rancune comme tu ne dois pas avoir la haine incompréhensible. S'il faut parler, vous parlez. S'il faut avoir des conversations, vous pouvez avoir des conversations. Mais tu es aussi, ou tu as aussi le droit de protéger ton cœur et de protéger ta vie. Est-ce que tu te dire « Amen » Nous ne pouvons pas marcher comme des personnes inconscientes ou inconscientes. Nous devons être sages dans cette vie. La vie chrétienne, ce n'est pas n'importe quelle vie. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. Si tu ne connais pas les principes de la vie chrétienne, tu peux être un chrétien longtemps et tu vis que tu es dans le malheur jusqu'à ce que tu termines à ce de jour, sur la terre. Or, Dieu a des projets de bonheur et non des malheurs pour nous. Dieu a des projets de bonheur. Dieu ne peut pas accepter, pardonnez-moi, accepter que tu puisses souffrir chaque jour dans ta vie et que tu viennes ici le chercher. Si tu continues à souffrir parce qu'il y a quelque chose qui est quelque part. Si ce ne sont pas, ce ne sont pas les sorciers, ça peut être le problème hein, du pardon. Tu as blessé le cœur de beaucoup de personnes. Mais t'as jamais pardon. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu continues à baisser. Pas jamais demandé de pardon. Tu as fait mal à beaucoup de personnes. Et ces gens-là, ils continuent à pleurer par ton nom. Tu ne seras pas bien. Ça peut être dans la famille. Au niveau des l'Église, les amis. Je vais finir là. Vous savez, j'avais une personne, chaque fois qu'elle me voyait, si je me vois elle me voit, elle me voit, elle me voit, elle me pour moi me voit, me voit, le me voit, elle me elle me voit, elle elle me voit, elle maintenant, voit, elle me elle mais pourquoi chaque fois qu'elle me raconte, elle me demande que je l'abélie Pourquoi chaque fois qu'elle me raconte, elle me demande que je l'abélie Derrière moi elle dit mal. On sait où que cette personne s'est sera Tout ce que nous disons, les uns ou so les autres ne le pas. Mais Dieu, veut. De prendre tes pas pour tes éléments. Là où toi tu ne peux pas voir, tu voir. Est-ce que tu as compris le problème, de pardon Est-ce que tu as compris Est-ce que tu peux pas avoir de problèmes de pardon Je juste ta tête Oui Seigneur, aide-moi à réparer les choses. Aide-moi à avoir la facilité d'approcher de personnes et j'ai des problèmes avec eux. Les Mes promesses s'est réalisées. Je vais vivre des bénédictions. et rien n'empêche les bénédictions dans Commence à prier. Alléluia. c'est important pour toi, Prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, Dieu. prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, Alors, peu importe Jésus, la personne, afin que nous pouvons arranger les choses, Jésus pour toi, afin que nous pouvons vivre ta bénédiction. J'ai pris pour ma soeur, j'ai pris pour mon frère, au nom de Jésus, que les choses changent en nous, par le nom puissant de Jésus. Nous allons prier par la foi. Tu peux dire Amen. Alléluia. Bon, je vais appeler notre soeur et amener notre esprit de Ils vont passer rapidement devant, s'il vous plaît.